Bonjour à tous et à toutes, Donc, moi c'est Cannelle, j'ai 20 ans et je suis étudiante en licence information communication. Alors, euh, les clichés, j'en ai fait mon sujet de mémoire en deuxième année de DUT, parce que ça m'a vraiment impacté moi personnellement en tant que femme, du coup parce qu'on m'a dit il faut que tu t'habilles comme ça ou pas comme ça, il faut que tu fasses ci, pas ça. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en faisant mon mémoire, que ça, on s'intéressait beaucoup aux filles, à ce qu'elles vivaient elles, etc. au niveau des clichés, mais il y a aussi beaucoup les garçons qui vivent des choses qui sont aussi pas cool avec les clichés. Enfin, on a tous dit aux garçons, pleure pas t'es un bonhomme, enfin, je l'ai entendu plein de fois dites de mes parents à mon frère. Et euh, du coup, je me rends compte qu'il y a vraiment un travail à faire des deux côtés, autant pour les filles que pour les garçons. Ouais, d'éducation, vraiment il y a un enjeu majeur d'éducation pour moi au niveau des clichés. Après, comment on peut lutter bah, J'ai étudié pas mal aussi dans mon mémoire Moscovici, euh, qui euh, parle beaucoup des théories du conflit dans l'influence, etc. Et du fait que nos aînés, du coup, nous enseignent des choses, euh, dont les clichés, euh, du coup, qui vont avec, qui sont là depuis euh, des décennies. Et euh, Moscovici travaille euh, aussi sur le fait, enfin travaillait, pardon, aussi sur le fait qu'il euh, y a vraiment cet enjeu entre les catégories minoritaires et les catégories majoritaires. Et la catégorie ma minoritaire actuellement veut lutter contre tous ces stéréotypes. C'est surtout les jeunes, faut le dire, qui veulent les détruire, euh, euh, faire exploser des cases, même. Et c'est quelque chose que je trouve bien personnellement. Et, euh, et du coup, c'est vraiment dans l'espace public que l'enjeu se fait en, entre ces deux catégories. Du coup, bah, les idées, on peut dire vieilles, et les idées nouvelles, euh, qui imposent aussi aux gens donc au bout d'un moment, il faudra réfléchir euh, si tu vois tous les jours que euh, les clichés c'est ça, c'est ça. Forcément, il y a une conscience personnelle qui se crée aussi, même dans le privé, tout simplement. Alors, ce que je pense de l'écriture inclusive, euh, c'est que c'est positif. Pour moi, quand une catégorie se sent euh, entre guillemets mise en marge euh, parce qu'elle ne se sent pas représentée par des mots alors que c'est la base du langage, euh, je peux comprendre qu'elle a envie d'être présentée. Euh, après, est-ce que je l'utilise dans le cadre de l'association avec laquelle je travaille Du coup, j'ai d'encre oui, et c'est comme ça que j'ai appris euh, à, à l'utiliser clairement. Euh, après, de moi-même, je ne vais pas mentir, quand je rends des copies à l'université, non, je ne rends pas tout en écriture inclusive, parce que c'est tout simplement aussi un manque de temps, etc. Et aussi parce que ce n'est pas encore institutionnalisé euh, pleinement. Euh, mais je trouve que c'est positif et en tout cas à l'oral, quand je m'exprime à l'oral et que euh, j'ai des interlocuteurs en face de moi, euh, j'aime prendre tout le monde en compte donc euh, je dirais que mon oral pour le coup est inclusif harcèlement de rue, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, voire le sujet qui me tient le plus à cœur euh, actuellement, parce aussi parce que j'en suis énormément victime. Et, euh, et vraiment, j'avais monté un groupe de travail avec euh, des amis pour euh, intervenir en classe, former les jeunes au harcèlement de rue, etc. Et je me suis rendu compte que, comme beaucoup de types de harcèlement, on a toujours euh, une, c'est toujours centré sur deux types d'acteurs. D'un côté, les harceleurs et les victimes. Et euh, je me suis vraiment rendu compte que du coup, on prenait en compte vraiment euh, les harceleurs et les victimes, mais euh, pas assez les témoins, qui y avait vraiment un travail à faire avec les témoins, parce que du coup, on est toujours centré sur deux acteurs, alors qu'en réalité, il y en a quand même trois. Le harcèlement de rue, c'est principalement fait en public, quand même, et euh, en l'ayant vécu moi-même, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'inaction euh, de la part des témoins, même moi, en l'ayant vécu, tout le monde regarde, mais personne ne dit rien, et les gens se plaignent plus ou moins de ne pas savoir euh, agir, et du coup, je trouve qu'il y a un, un vrai problème et un vrai enjeu de formation à faire avec les gens euh, sur ce sujet-là. N'hésitez pas à agir, n'hésitez pas à vous bouger, n'hésitez pas à parler. Euh, je pense que c'est vraiment important de parler maintenant, surtout que maintenant on a plein de moyens de s'exprimer partout, partout. Euh, agissez, euh, défendez et promis, le monde n'en sera que meilleur